Amaro Cazenave, euh, vous avez passé un week-end festif, il me semble. Bah, tout à fait, Marie, hein ce week-end c'était Halloween. Et bon, oui. euh, moi j'ai pas fêté, hein, parce que déjà, bah, j'aime pas les bonbons. Et puis, euh, je me fais déjà suffisamment peur euh, le matin dans la gare pour ne pas en <rire> rajouter encore le 31 octobre. Mais franchement, en voyant tous ces gens déguisés en fantômes euh, ou en vampires, là, euh, je me dis qu'on a tort de tirer à boulet rouge sur Halloween quand on est chrétien. Pourquoi Parce qu'il bah, y a quand même quelques, pas mal de points communs entre mmh. la Toussaint et Halloween. C'est-à-dire. Bah, certains saints, bah, ils font plus peur que les déguisements d'Halloween. Hein. Saint-Léon, par exemple, qui s'est promené avec sa tête tranchée dans, dans toute la ville, pardon, mais moi je l'aurais croisé à l'époque, je m'en serais certainement jamais remis. Quoi. Et puis bon, ben, je ne sais pas ce que ça donnera à cette histoire de corps glorieux, mais euh, je pense que pour certains martyrs à la résurrection, ce sera un petit peu Halloween tous les jours. T'es qui toi Saint-Etienne oh là, oui, tu m'as fait peur. Tiens, prends tes bonbons. Ouais, euh, file. Bon, et puis, euh, à la résurrection, il faudra aussi que j'ai une petite euh, discussion avec celui qui, qui, qui, donne les, enfin, qui nomme les, les, les saints patrons de ceci ou de cela. Oui. Hein, non, mais parce que euh, je ne sais pas qui c'est, hein, lui, mais ce n'est certainement pas le saint patron des conseillers d'orientation. Hein. Franchement, Saint-Marc, saint patron des notaires, greffiers et écrivains. Non, Saint-Marc, tu le mets à la lessive. Saint-Michel, patron des parachutistes, n'importe quoi, Saint-Michel c'est le patron euh, des biscuits, enfin à la rigueur des, des pâtissiers quoi. Le Saint-Patron des pâtissiers c'est Saint-Honoré, vous savez qui c'est vous Saint-Honoré Non Non, ben, moi non plus, hein. <rire> j'ai cherché hein, mais j'ai rien trouvé, à part une bonne recette de gâteau. Bon, faut mettre un peu d'ordre dans tout ça, hein. Saint-Nectaire, patron des fromagers et à la moquette Saint-Maclou, évidemment. Mais bon, au-delà de la blague facile hein, sur les saints et leur patronage... En écrivant cette chronique, je me suis rendu compte à quel point euh, les saints nous étaient familiers. Hein. On a besoin dans notre vie d'avoir des anciens, des personnages qui ont bravé des épreuves, et euh, avant nous, quoi, et dans lesquels ben, on peut se projeter facilement. Mmh. Moi je vois, bon, Saint-Amarou, je ne le prie pas tous les jours... Hein. Mais j'ai deux autres ah. saints patrons, euh, Pierre et Gabriel, et c'est pas juste pour faire plus long sur ma carte d'identité. Hein. Au fur et à mesure que j'ai grandi dans ma vie de foi et dans ma vie de tous les jours d'ailleurs, j'ai pris plaisir à voir une certaine proximité avec eux. J'ai retrouvé dans les gaves de Saint Pierre vis-à-vis euh, -vis de Jésus des similitudes avec mes propres maladresses et incompréhensions dans mon parcours de foi. Et vous savez quoi, Marie euh, On dit parfois qu'on a euh, la tête de son prénom. Oui. Bon, ça explique sûrement pourquoi je ne ressemble à rien. Mais <rire> au-delà de ça, euh, je crois que on a des traits de foi communs avec nos saints patrons et que un trésor qu'il nous faut creuser et qui nous permet d'avancer dans notre spiritualité. Et puis bon, bah, une petite note euh, pour le jour béni de, de ma canonisation. Je hein. note. Ouais, allez souffler cette idée euh, aux responsables là, euh, qui nomment euh, les saints. Bah, me nommer euh, saint patron des chroniques sans chute. <rire> Merci beaucoup, Amaru Kaznav.